Du coup, je vais me présenter rapidement avant de, de parler plus après du travail du bois sur l'Antiquité et les Romains. Donc moi, je suis Gustave vraiment. je suis charpentier. Euh, je vais travailler à peu près 70-80% de mon temps avec des outils à main euh, sur des chantiers divers et variés. Aussi bien des chantiers avec une certaine recherche historique, euh, donc bah c'est le cas du projet qu'on a ici, ou des chantiers juste pour des clients euh, divers qui cherchent un rendu, euh, un certain rendu, une certaine finition sur leur pièce de bois ou mode de travail. En général, plus local, un peu plus minimaliste ou des choses comme ça. Il y a différentes, différentes envies selon les clients et les chantiers. Quoi. Donc, moi, ça fait maintenant euh, 7 ans que je, que je suis charpentier ça fait à peu près 6 ans que je me suis intéressé sur le travail à la main ça fait maintenant 2 ans que je suis à mon compte à travailler avec ces méthodes-là en majorité. Euh, et donc, Olivier m'a contacté il y a à peu près un an euh, pour ce projet de balise, donc, moi qui m'intéresse bien. Évidemment, c'est un, un projet euh, comme j'aime, bien rigolo, avec euh, pas mal de petits défis, pas mal de questions. Euh, mais moi, à la base, donc comme certains m'en ont, ont parlé et parlé, moi j'ai pu travailler au chantier médiéval du Guédelon, par exemple. Euh, j'ai fait énormément de reconstitution, plutôt sur des périodes médiévales. Et donc je me retrouve projeté euh, de moi, ma vision de charpentier à la main, à la base qui est plutôt médiévale, donc plutôt ergothique gothique du XIIIe au XVIe siècle, qui était ma spécialité, ce que j'appréciais, que je connaissais en outillage, en technique à me renseigner de plus en plus sur la période romaine. Et là, bah, je me prends une grosse claque, euh, parce qu'en fait, on se rend compte, je me rends compte en, plus je fais mes recherches, que le travail du bois chez les Romains, donc en, on va dire 1er siècle, 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ, euh, bah, quasiment correspond au travail du bois euh, 18-19e siècle. Euh, Qu'on soit d'un point de vue outils, poids des outils, euh, qualité de finition sur leur rendu, technique utilisée, assemblage utilisé, on a vraiment une, euh, une industrie du, du bois euh, qui est très très poussée et une industrie métallurgique derrière, qui va du coup accompagner sur les outils et qui euh, le... va accompagner aussi bien le, donc, les outils, les, la quincaillerie, des choses comme ça qui va vraiment disparaître euh, à une certaine époque, donc, à la chute de l'Empire romain et qu'on ne va pas voir apparaître avant, comme je dis, ouais, le 16, 17, 18e et puis après ça revient jusqu'à l'ère industrielle où là, on a de nouveau de la quincaillerie métal donc il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. Donc on va commencer déjà par, je pense, un petit tour de la, de la caisse à outils euh, pour travailler le bois. Donc là, j'ai amené quelques outils que j'ai. J'ai encore d'autres outils que je dois finir d'aller faire des relevés euh, auprès de certains musées ou dépôts de fouilles afin d'avoir des relevés d'outils, afin d'en faire reproduire d'autres un peu plus précis pour ce projet-là précisément. Euh, puis aussi au fil mois de mes recherches, de lecture de rapports, de livres ou autres, je, je découvre de nouveaux outils que je vais donc expérimenter sur ce projet. Mais on va dire que euh, pour faire n'importe quel objets en bois euh, qu'on va avoir, euh, donc, que ça soit à l'Antiquité, euh, Moyen-Âge ou à ère moderne. Euh, on part donc euh, du bois, donc on a notre, tout le travail qui va être d'abord plutôt forestier. On a après notre travail de débit, donc qui va passer de notre arbre, notre grume, en forêt, à une poutre ou planche qu'on va pouvoir travailler. Et après ça, on va passer donc sur euh, le, le tracé, donc comment est-ce qu'on va tracer nos assemblages, savoir comment est-ce qu'on va assembler nos pièces de bois, les techniques, si on fait assemblages bois-bois, assemblages bois-métal, si on, a de la, si on doit avoir des mouvements, des choses comme ça, qui vont rentrer en compte. Donc tout ça qui va être pris en compte, donc le tracé de nos assemblages. Et après, on a toute la partie qui va être la taille de nos assemblages, puis l'assemblage as, de l'objet fini. Donc que ce soit une baliste, un bâtiment, un temple, un pont, euh, un échafaudage ou autre, donc cet assemblage. Et donc une fois que cette chose est assemblée, on a ce que nous, en charpente, on va appeler en général le levage. Donc qui consiste à prendre cette chose. En général, c'est pour un bâtiment, donc on a tout assemblé, on sait que c'est bon. Puis venir le mettre là où il faut, par exemple, bah, si c'est une charpente de toit, euh, sur l'eau d'un temple ou euh, le haut d'une cathédrale si on revient sur le Moyen-Âge ou euh, des choses comme ça. Donc, le, il y a un outil qui va être assez commun, euh, que ça soit donc ça, pour qu'il ne va pas évoluer de, même de la préhistoire euh, jusqu'au fin 19e siècle, euh, qui va être l'outil principal de débit forestier, donc qui va être notre première fois, et qui va être la hache. Euh, donc je n'ai pas avec moi de haches euh, je prends un marqueur je n'ai pas avec moi de haches qui sont euh, celles utilisées plutôt en forêt donc là j'ai qu'un autre, autre modèle de haches que je vous montrerai après et que je vous ferai passer donc euh, ce qu'on peut remarquer sur les haches romaines donc plutôt du 1er siècle c'est qu'elles vont avoir une vue dessus assez triangulaire un oeil ovale avec un, assez de matière derrière et on va avoir un profil en général Alors, si on a notre taillant. assez simple, voilà, plus ou moins comme ça, donc avec après notre œil, ici. Hop. Donc, ça, ça va être vraiment une, une, assez, assez, un modèle de hache qu'on va retrouver beaucoup euh, donc sur la période romaine et qui va se décliner vraiment en beaucoup de poids. On la trouve d'aussi bien de 500 grammes à 1,5 euh, kg, 1 kg. 1 euh, donc, ça, c'est un modèle, du coup, bah, par exemple, je sais qu'il y en a trois en Alsace dans un musée euh, pas loin de Colmar que je dois aller voir dans deux semaines et une fois que je les aurai vus, dans la foulée, on va voir pour les en faire reproduire une ou deux, afin de pouvoir les essayer un peu quand même. Euh, donc ces là justement, vu que, tant que je parle de poids, et c'est là que euh, je vais faire plusieurs reprises, des, des parallèles, entre, on va dire, moi, mes habitudes, on va dire, de charpentiers médiévaux, euh, et du coup, par rapport à ce que je découvre sur la charpente, plus et le travail du bois, plus euh, de l'Antiquité romain. Euh, ça, ce h là c'est une forme qu'on connaît à la période romaine, euh, qu'on va retrouver euh, tout au long du Moyen-Âge aussi, euh, à... Euh, et puis un jusqu'à une perte un peu plus moderne euh, dans l'idée. Mais l'une des grandes euh, différences qu'on a, euh, c'est par rapport à ce poids. Donc comme je vous dis, on les retrouve à la perte de romaine sous n'importe quel poids, euh, alors qu'au Moyen-Âge, une âge va quasiment jamais dépasser 1,5 kg. C'est très très rare. Si on est même, même du 6e au 10e siècle, on dépasse rarement le kilo. On va dire du 10e au 14e, on a du 1,2 kg, 1 1,3 kg qui apparaissent de plus en plus, 1,4 kg, et après on va commencer à monter. Alors que les romains, ils ont déjà, à ce premier siècle, des outils qui vont être déjà bien plus lourds et massifs, donc avec un rendement, évidemment, efficace, beaucoup plus efficace. Et donc, je pense que vous avez pu voir aussi, justement, sur la scie, ce côté que les romains, ils ont une vraie notion de rendement dans leur travail et d'optimisation de travail. Donc, Ce qui peut se revoir sur ces outils. Donc ça, ça va être vraiment l'outil de base, donc, forestier pour notre, notre partie d'abattage. Une fois qu'on a notre, notre arbre qui va être tombé, là, on a plusieurs options pour pouvoir produire une poutre ou des planches de lent. Une fois qu'on a notre poutre, il y a, donc il y a plusieurs solutions. Donc là, je vais commencer par celle-ci parce que j'ai une photo. Donc c'est ce qu'on appelle du sillage de long. Alors là, ici, là, c'est un sapin. Il fait, euh, donc de ici à ici, on a euh, 7,70 m de long. Euh, on a 15 cm de retombée de là à là. Et à deux, deux personnes, on va venir la scier en longueur pour faire nos planches. Euh, donc là, en général, euh, dans l'explication, hein, on a un tréteau qui est fixé au sol ici. On a une poutre qui va être posée en équilibre dessus. Voilà, on a hop, une personne en, haut, en bas, une personne en haut avec une scie, qui revient entre les deux, et tout simplement, on est en on recule avec notre scie et la scie va venir couper ses planches, et on va faire ses planches en longueur et débiter nos planches. Donc ça c'est une technique qu'on va retrouver jusqu'à quasiment en 1950 en France, hein, et cette technique-là, avec différents modèles de scie, donc ça y a une évolution dans les scies qu'on peut percevoir. Mais ça, c'est déjà une technique qui va être très démocratisée chez les Romains euh, sur la production de planches. On retrouve beaucoup de planches qui sont sciées avec des traces de sillage. On a même des, des textes, euh, donc je ne pourrais plus citer le nom de la personne qui a écrit ces textes euh, à l'Antiquité, qui parlent de l'affûtage de ces scies et justement qui parlent de ces très complexes qui justement disparaissent totalement au Moyen-Âge. Ça veut dire qu'au Moyen-Âge, cette technique-là euh, devient très, très rare pour la production de bois, de bois d'œuvre. Euh, contrairement à la période, à la période romaine, où elle est beaucoup plus développée et donc ça c'est des points qui vont justement être très intéressants de savoir qu'on a cette, cette solution technique pour la production de la baliste où il y a quelques pièces qui sont vraiment des gros plateaux euh, avec justement des options d'avoir des bois un peu plus secs donc ça c'est des choses qu'on va, on va essayer d'en revenir plus tard il euh, faudra pas hésiter à me le rappeler si j'oublie de reparler de, justement du taux d'humidité du bois parce que je parle comme ça et j'ai pas mes notes donc euh, je vais peut-être oublier d'en de reparler mais il faudra me le rappeler si j'oublie donc voilà, c'est donc une technique qui va être utilisée, donc c'est l'une des solutions pour faire des planches ou des poutres. Et l'autre solution c'est de l'écarissage, euh, donc là c'est euh, tout simplement à la hache. Donc on va venir, hop, on a notre, notre grume qui, elle, va être un, qui est un cylindre. Hop, voilà. Et on va venir par bout de la pièce dessiner le carré que l'on veut créer. Et après, à la hache, sur, toute la, sur tout le long de la pièce, en fait on va venir euh, dans l'idée euh, éplucher, en quelque sorte, hein, à la hache, la pièce de bois afin d'en de sortir après bah, une poutre une poutre carrée. Donc là il y, a, il y a plein de solutions possibles, et donc c'est là que bah, justement une hache comme celle-ci, qui va aussi bien servir à l'abattage, sera aussi totalement utilisable pour la production de poutres. Donc on a vraiment justement cette histoire aussi d'optimisation d'outils, euh, un outil qui va être très polyvalent, qui va nous permettre aussi d'abattre l'arbre, débrancher, créer du, du bois en forêt, et puis après derrière, de faire du bois d'œuvre utilisable. Et donc, soit on peut le garder en bois d'œuvre, en poudre, donc qui pourrait typiquement être utilisé, on peut imaginer, hein, toutes ces pièces qui sont là, qui sont plutôt des sections carrées ou rectangulaires, assez, euh, enfin, pas de la planche à proprement parler, toutes ces pièces-là peuvent très facilement être façonnées de cette manière-là à la hache. Voilà. Donc ça, ça va être les, les options de, pour débiter notre bois en, en forêt. Donc l'une des haches qui peut être utilisée donc, aussi bien pour l'abattage que pour ça, c'est celle que j'ai ici, par exemple, Ici. Donc, ça, c'est une dolabra. Donc, euh, celle-ci, c'est un, un outil qu'on retrouve beaucoup en, en fouille. Donc, je vais le faire passer après. Juste, je préviens, il est tranchant. Donc, il faut faire attention. Et moi, c'est l'outil avec lequel bah, je gagne ma vie en travaillant. Enfin, l'un de ceux-là. Donc, évitez de cogner le tranchant à droite à gauche parce qu'après, moi, il faut que je le refute et euh, bah, c'est un peu chiant à faire. Donc, euh, donc, cet outil, il est pareil, décliné en beaucoup de poids différents. Donc, celui-là fait à peu près 1,2 kg. C'est plutôt le, la moyenne très légère de ce qu'on va retrouver en fouille. Ils vont monter jusqu'à quasiment 2,5 kg et c'est l'un des outils qui accompagne euh, les légionnaires romains, qu'on retrouve dans les kits euh, militaires des légionnaires romains, donc qui sont vraiment déclinés en, en plein de tailles, formes différentes. Donc là on en a un on a un côté une hache, et de l'autre côté un outil qu'on va appeler une herminette. Donc c'est en quelque sorte une hache avec un perpendiculaire, avec un tranchant perpendiculaire à notre manche, qu'on va aussi pouvoir utiliser bah, pour euh, fabriquer ou façonner différents assemblages, euh, ou différents types des, des piquets, des pieux pour la fortification ou autre, qu'ils auraient pu utiliser, ou du terrassement. Donc on voit qu'il y a d'autres modèles qu'ils ont, qui vont plus ressembler à des haches de pompiers, où on a un pic derrière. Et donc pour revenir sur le, pour reparler un peu du logique, cet outil-là, donc là, cette Dolabra, euh, c'est un outil qui, en France, moi je ne le connaissais pas. Euh, on retrouve quelques outils de terrassement euh, courant 20 e dans le même style, très épais, donc pareil, hache, un peu pioche de l'autre côté, qu'on peut retrouver, ça on en a, mais plus c'est plus du travail de, on va dire de terrassement que de charpente ou de forestier. Euh, mais en Italie, euh, c'est un outil qui reste à être produit et qu'on retrouve encore beaucoup, euh, même de nos jours, par certaines grosses productions de taillanderie industrielle, de production d'outils, qui produisent encore des outils équivalents à ça. Euh, donc c'est ce qui est assez intéressant. Et c'est un outil qui reste du coup très intéressant, qui par exemple va être utilisé. Donc, donc comme je dis, c'est un outil légionnaire romain, donc on va bien imaginer de sape, de, de maintenance, de fortification, de terrassement. Et cet outil, il y a une, un équivalent qui a été développé par les services forestiers américains. Euh, du début 20e siècle début 20e siècle euh, qui exactement la même chose hein, une hache avec donc une tout ou plus ou moins de l'autre côté donc selon comment on l'affûte, euh, et qui vont utiliser eux pour faire de donc qu'ils ont créé pour quand leur service forestier était parachuté en forêt euh, sur les grandes forêts en, en, en, aux états unis euh, de manière à pouvoir faire les tranchées anti-incendie pour éviter qu'il y ait un incendie qui se déclenche dans une zone de la forêt elle se propage et donc ça leur permet d'abattre l'arbre et avec l'autre côté du coup de venir terrasser le sol et retourner une lettre terre pour éviter une propagation d'incendie. Donc on voit bien que cet outil qui a une usage encore moderne, euh, bah les romains l'avaient très bien compris et on avait développé un outil équivalent qui, je pense, on peut très bien imaginer que leur légion romaine utilisait pour dans, le, dans une même démarche d'utilisation en quelque sorte. Donc ça voilà, c'est un outil qui va être très polyvalent et qu'on va pouvoir revoir tout au long d'un processus de fabrication d'un de, ancien siège ou autre. Euh, voilà. Donc c'est le genre d'outil où typiquement un artisan qui a l'habitude de s'en servir pourrait quasiment effectuer l'entièreté de la baliste avec trois outils. Donc les trois outils, vous allez voir petit à petit, mais avec celui là-dedans, il n'y a pas de souci, il serait capable de sortir la plupart des pièces pour cet engin-là. Après, c'est ce que je vois au début, c'est la démarche qu'on aurait eu typiquement pour un charpentier médiéval, qui sont beaucoup plus limités les charpentiers médiévaux dans leurs outils. On a beaucoup moins de panache, l'acier coûte beaucoup plus cher, on voit qu'il est beaucoup moins développé sur leur typologie d'outils que les romains. Et donc on aurait eu cette démarche-là si c'était un projet beaucoup plus médiéval. Vu qu'on se retrouve sur un projet antique, et là je me rends compte de ce panache d'outils romains et de la quantité qu'on a quand on retrouve des casses à outils d'artisans romains, elles sont fortement garnies, on a plein d'outils très complexes. Et donc on va sûrement aller chercher d'autres outils supplémentaires, en plus de ces donc des trois outils de base qui sont du coup une hache, un ciseau à bois et une tarière. Donc ça on va revenir dessus après. Et donc on va voir que ce panache d'outils, on va pouvoir le spécifier avec des outils encore plus précis et encore plus détaillés, afin d'arriver sur le, un, un, un engin de siège encore plus efficace et encore mieux fini que si on s'était limité à trois outils assez basiques. Donc, maintenant qu'on a du coup présenté rapidement donc, la hache, deux modèles très répandus sur la période romaine, euh, qu'on a vu rapidement donc deux options pour créer du, du bois d'œuvre. Maintenant, on va partir sur toute la partie qui est le tracé euh, de notre pièce de bois. Donc là, on ne sait pas exactement euh, Comment est-ce qu'ils faisaient pour, euh, pour tracer leurs assemblages euh, On n'a pas de détails, parce que du coup, il y a plein de solutions qui existent euh, au fil des siècles pour tracer des assemblages. Là, on ne sait pas exactement comment il le faisaient, donc ça ne sera que la supposition. Que je pense que ça, on va, je vais en parler avec Olivier au fil du temps, au fil de démarche, euh, voir comment est-ce qu'on le fait. Si on, ce qu'on pourrait très bien partir d'une va dire, ce qu'on appelle le, le piquage. C'est une technique qui est plutôt, on va dire, assez française en, dans le domaine de la charpente mais qui, moi, me semble trop spécifique et pas assez polyvalente. Pour ça. Quand on voit l'ingéniosité des Romains dans la standardisation de leur mécanique et de leur système, je pense qu'il y a quelque chose... On va essayer de trouver une autre solution un peu plus, plus standard. Oui, que les Grecs à oui. pour des bâtiments qui étaient... C'est ça. On bâtiment... Donc on a une pièce de bois quelconque, Ce qui, donc, on a, qui passe dans un, dans un autre rectangle. Alors, on va plutôt dessiner en trois dimensions, on va essayer ça. Attention, je ne vous prie de ne pas juger mes qualités de dessinateur. Voilà, hop, hop, hop, hop, voilà, donc et qui file derrière, voilà. donc, et là sur, au bout de cette pièce-là, on a un petit, comme un petit couteau, en quelque sorte, et là on a un système avec une petite clavette qui passe dedans, puis, hop, ici qu'on peut serrer, ce qui fait que cette cale rectangulaire, elle coulisse le long de ce, de ce petit assaut, donc c'est un objet qui est grand comme ça à peu près, hein. elle coulisse, et ce qui fait que ah, on va le serrer avec la clé pour le bloquer, et donc cette cale va être parallèle à, cette petite, à ce petit couteau, et ce qui va nous permettre, en quelque sorte, si, imaginons, on a notre tasseau, la cale, de venir trusquiner, donc c'est faire un trait parallèle à une pièce de bois, avec notre couteau qui va venir rayer la fibre du bois, là où on va tracer, donc on tracer une parallèle. Ou c'est peut-être quelque chose qui est aussi en taille de pierre, je ne sais pas. si c'est. Donc, euh, donc voilà, Donc ça c'est quelque chose qu'on va réfléchir sur le, le tracé, donc l'épure, ce qu'est une épure, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, une épure c'est un dessin à l'échelle 1 sur 1, de l'objet qu'on cherche à réaliser. Donc dans l'idée, si on a ici notre, notre baliste, on va le décomposer en plans. Et donc on voit par exemple qu'on a un châssis, par exemple ici, ce triangle ici, qui forme un plan de la baliste. Donc ça nous fait, sorte. si on vient le découper, on a trois pièces de bois, simplifiées, hein, qui, sont, qui sont un peu articulées comme ça, voilà, hop, qui elles sont dans un seul plan, elles sont les unes sur les autres dans le même plan. Et donc on va dessiner, donc là, il y a plein de solutions possibles, donc on ne va pas aller dans le détail, sinon on n'a pas fini. Mais on va dessiner ce que l'on veut réaliser, ce plan qu'on veut réaliser au sol, donc en général à l'échelle 1 sur 1, et on va venir superposer nos pièces de bois les unes sur les autres dessus, afin de pouvoir repérer leurs points d'intersection exact et de tracer précisément les angles des coupes et de nos assemblages. Donc voilà, donc bah justement le tracé, donc on a le, bah du coup l'option de l'épure. Et après, pour tracer sur nos pièces de bois, euh, bah ils n'ont pas de crayon, donc, on sait qu'il y a des choses qui existaient à l'Antiquité, donc euh, je n'ai pas encore eu le temps de faire des recherches euh, par rapport aux périodes de Romains, qui sont des pointes au plomb. Euh, donc, c'est en général une pièce de bois creuse et en laquelle on vient couler du plomb. Et c'est le plomb qui vient rayer et marquer. Sinon, on a l'option, donc c'est une, une pointe à tracer. Donc, c'est juste une simple pointe hein, et on, on vient rayer notre pièce de bois qui nous permet de tracer. On va évidemment, on a évidemment des hein, bon, bah, compas à point de sèche, qui va nous permettre de tracer, donc ça va nous permettre aussi bien de tracer nos angles, les uns par rapport aux autres, tracer des angles d'équerre, des angles qu'on peut calculer après grâce à notre compas, et après évidemment on a aussi donc, tout ce qui est règles, donc une jauge qu'on va tracer, donc là c'est on a une en bois euh, toute simple, en pousse, et donc justement on a dans les, quand on voit justement le luxe des artisans romains, euh, donc justement comme je disais au Moyen-Âge, hein, c'est une jauge en bois, et même jusqu'au XXe siècle, ça reste une jauge en bois en charpente, c'est simple, c'est efficace. Si on la perd, c'est pas trop grave, on en refait une. On peut en faire différentes largeurs. Là, on a une d'un pouce. Mais voilà, si on veut, voilà, il y a du 1 voilà, du... pouce et demi, 2 pouces, et on joue selon nos besoins. Et les Romains, ils ont euh, des magnifiques petites euh, réglées en, en bronze fondu, articulées, qui font parfaitement, euh... Donc, plier, ils font parfaitement un demi-pied, euh, et qui viennent se déplier sur une charnière intégrée pour faire parfaitement un pied romain. Voilà, donc ils ont ces outils précis, donc ils ont, ça nous montre bien, avec cette précision qu'ils ont pour faire des, des réglés articulés qui sont fortement précis, euh, que bon, clairement tous ces tracés-là, ils sont tout à fait compétents avec une précision qui, qui n'a rien à envier à notre précision moderne. Donc, une fois qu'on va avoir euh, tracé euh, nos assemblages, et donc par exemple, on va rester sur, sur notre exemple ici de trois pièces de bois, et on va imaginer que ici, on va se retrouver avec une mortaise et dans la pièce qui vient en dessous, un tenon. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une mortaise et un tenon. Tout le monde Je leur fais une explication Le chef demande une explication. Du coup, hop, la mortaise, donc si ça c'est une pièce de bois vue de côté, en fait, c'est la partie femelle de l'assemblage, donc on va rencreuser. Voilà. Hop. Une, la pièce, donc c'est fait... On va essayer de la... Donc on a voilà, Alors on a un rencreusement dans notre pièce de manière à accepter le tenon. Donc le tenon, lui, le tenon qui lui est vu du dessus, hein, hop, on a une pièce. sur laquelle on a un démaigrissement, voilà, et vu de côté, tout simplement, un épaulement. Donc ça fait, c'est très très moche, euh, mais on comprend, hop, et si j'essaie de le faire en trois dimensions voilà je pense que vous voyez à peu près ce dont je veux parler donc justement donc une fois qu'on a tracé nos assemblages donc justement par exemple sur notre épure donc on va garder l'exemple qu'on est sur une épure on vient tailler nos assemblages donc par exemple ici sur cette photo on a un tenon euh, donc ça c'est un gros tenon sur une grosse pièce qui a été taillé donc avec cette dolabra donc c'est avec cette hache donc on va s'en servir euh, et on vient bah, lancer la hache tout simplement hein, et on va venir euh, suivent notre trait, donc on a ici un trait qui représente, donc, donc on voit la rase, donc, ce qui, la, la rase c'est la partie donc, de la pièce, c'est ce qu'on appelle la joue du tenon, la rase c'est la partie qui est ici, donc si on revient ici on a cette partie là, ça va être la joue du tenon, ici on a la rase de notre tenon, voilà. donc on a on vient tout d'abord à la hache, venir faire une entaille euh, qui vient du coup définir la rase de notre tenon, donc ce qui fait que si on vient la dessiner, on a une pièce de bois rectangulaire sur laquelle on vient dessiner l'assemblage que l'on veut tracer. Donc on dessine, on a dessiné qu'on veut un tenon qui soit comme ça. Hop. Voilà, hop, ici. Donc, C'est-à-dire qu'on veut retirer cette pièce de bois qui est là, cette partie, et cette partie, afin de créer un tenon. Donc l'une des options pour le travail, donc là c'est le genre de taille, quand on va le tailler donc, uniquement par exemple à l'âche, donc typiquement avec la bras qui est là, qu'on peut imaginer, pareil, un outil que beaucoup de légionnaires transportaient sur eux, ils ont des fortifications, ils ont de l'entretien de machinerie à faire, c'est un outil qui sera utilisé pour faire ce genre de tâche. Donc on va venir faire une première entaille, qui vient ici en biais, et suivre notre arase comme ça, Hop, Voilà, afin de retirer déjà la matière qui est là. une fois qu'on a ça qui est fait, donc c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, le bois, il a des fibres. Et donc on va profiter du fait que ce bois ait des fibres et que du coup on peut le fendre tout simplement. Et les fibres du bois, elles filent dans ce sens-là, comme ça, dans la longueur. Et donc là, on a juste à venir par bout, avec l'âge frappé, en fait, venir fendre puis, hop, la joue du tenon. Voilà. Et ce qui nous crée notre tenon, notre joue de tenon. Et après, on va venir tranquillement s'il faut on peut venir justement avec avec la hache comme rééquare, on donc venir nettoyer à la hache. On va venir, s imaginons si j'avais une, une surface à descendre ici, je vais venir avec ma hache tranquillement taper et retirer des copeaux qui vont être de l'ordre du millimètre pour nettoyer ma face et avoir l'ajout de mon tenon propre. Même opération de l'autre côté et ça nous crée notre tenon. Pour la partie, donc ça le tenon, pour la, pour la partie mortaise, Ici, donc on a plusieurs outils qui vont être possibles. L'option simple, hein, c'est le ciseau à bois. Un simple ciseau à bois, donc bah voilà, ça c'est un ciseau à bois qui est moderne qu peut, et qui ne va pas évoluer donc de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Euh, donc là c'est plutôt un ciseau à la base qui est basé sur des ciseaux plutôt médiévaux. Bah, on, fait, on regarde les rapports de fouilles qu'on a de tout le premier, de, enfin, premier siècle avant et après Jésus-Christ. C'est les mêmes ciseaux, même proportion, même taille, ils n'ont pas, pas de différence notable. Donc voilà, donc on va venir avec ce ciseau, et on va venir donc, maintenant. On a notre pièce de bois, qui est vue de côté. Et donc, on cherche à retirer. Donc à l'intérieur, donc, donc si on est bien parallèle, on a la face qui déborde. On va chercher à retirer notre mortaise qui est là, par exemple. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est au ciseau venir petit à petit poser le ciseau avec un maillet, taper dessus et venir petit à petit retirer de la matière et creuser notre mortaise. Donc ça, ça va être l'une des solutions. L'une des solutions qu'on a pour se simplifier le travail, ça va être de prépercer, venir retirer de la matière. Donc en fait, percer des trous au préalable, ici, de manière à retirer de la matière pour qu'il y ait moins de matière à retirer avec notre ciseau à bois. Et donc là, on a plusieurs types d'outils possibles pour percer des trous. Donc on a l'outil de base qui va être la tarière. Donc là c'est ce qu'on appelle une tarière-cuillère, ça, ça forme, ressemble à une cuillère. Donc cette tarière-là, c'est un modèle que les Romains vont utiliser et euh, qui va être utilisé pareil, donc juste, on a les dernières, euh, à ma connaissance, les dernières productions en France de cette tarière là euh, sont aux premières moitié du XXe siècle. Donc ils vont être utilisés pour percer des trous. Donc on peut prépercer, mais les autres modèles qui existent de tarières, on a, et ça c'est des modèles qui vont être très peu développés justement au Moyen-Âge, alors qu'on les retrouve à être incutés, sont des modèles comme celui-ci, euh, qui sont à vis et l'écoïdale. Et la, le, le, le processus de vis euh, chez les Romains, il est connu. Ils ils s'en servent pas. On n'arrive pas. C'est un peu dur de juger à quel point ils l'exploitaient. Enfin, ils ne l'exploitaient pas comme une vis, comme de nos jours. Mais euh, voilà, des systèmes de spirales euh, pour percer, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Et donc, ils ont ici donc, ce qu'on appelle un laceret en charpente, une tarière qui est l'écoïdale et qui vient s'affiner. Donc, là, la grande différence qu'on a avec, entre ces deux modèles-là, c'est que celui-ci, si je viens percer un trou, par exemple avec ici, mon trou, il sera conique, comme ça. Donc en général, quand on s'en sert, c'est qu'on veut totalement échapper notre, euh, notre, euh, notre pièce de bois et donc le percer de part en part. Contrairement à la tarière qui a les cuillères, qui, elle, nous permet de faire un trou avec un fond beaucoup plus droit, ce qui va avoir du coup euh, d'autres intérêts mais euh, donc là je vous ai plutôt actuellement parlé d'outils qui sont vraiment adaptés à de la charpente donc à des plutôt du gros œuvre, des pièces assez conséquentes euh, mais ils vont aussi à l'époque romaine on a aussi de l'ameublement très fin et donc un, un des outils qu'on a donc là il me manque euh, l'autre la, moitié de, donc ça c'est un premier prototype que j'ai fait il y a quelques semaines qu'il faut que, que je peaufine donc c'est euh, une perceuse à archer donc qu'on a on vient avec un arc on vient faire deux tours morts et on vient tourner ce qui va du coup par friction faire tourner notre mèche et permettre de percer notre trou. Et donc, ça, une perceuse d'archer, c'est un système qui est connu, qui va être utilisé en pierre et en forge pendant très longtemps, surtout la pièce métallique, en serrure et autre. Là, ce qui est intéressant sur ce, sur ce système-là, qui ça a été retrouvé en fouille, ce système, euh, c'est qu'en fait, on a euh, en général, on a notre, notre mèche, et on vient tenir le haut avec un, général, un coquillage, une pierre ou autre chose, pour ne pas chauffer la main quand ça tourne en dessous. Et là, c'est un système qui sont assemblés d'une pièce, et qui pivote. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on qu retrouve à l'Antiquité. Ce qui fait qu'on a, en fait, à l'intérieur de, de ce mécanisme, on a la partie basse, dans le, hop, qui, elle, a un, hop, un petit tenon avec un, un rigou au-dessus. Et on a, en fait, la, la poignée qui, elle-même, elle, elle est intégrée au-dessus. Donc, qui est refondue en deux. Donc, vous, vous allez voir quand je vais. Qui va être refondue en deux. Et qui va être chevillée l'une à l'autre pour se tenir. Et dans lequel, après, on a évidemment notre mèche qui, qui sort et donc c'est vrai que l'avantage de ce système c'est qu'on a un, un système, un ensemble complet donc on imagine bien que d'un point de vue dans l'atelier ça a quand même un confort assez, assez phénoménal. donc là ce système là actuellement il ne marche pas encore et du coup là ce qu'il faut qu'on réessaye avec mes collègues c'est surtout une histoire de diamètre de perçage qui a l'air d'être beaucoup trop gros encore pour l'instant pour ce système marché donc il faut qu'on vienne réduire mais vu que les rapports de fouilles que j'ai qui parlent de cet outil ne me donnent pas l'échelle ni les tailles. Donc euh, on est commencé par gros et on réduit le, le diamètre de perçage jusqu'à arriver à quelque chose qui marche. Euh, donc jusque là j'ai parlé moi plutôt de mes outils que je préfère, qui sont des outils de, de taille à proprement parler. Donc soit la hache qui va être un dossier de lancer à percussion, euh, ou de la taria, c'est un outil basique. Mais il y a un autre outil euh, qu'on qu a déjà les vaguement parlé qui est la scie, euh, qui comme je dis sur la période médiévale est beaucoup moins répandue qu'à l'antiquité. Mais la scie, donc, on peut s'en servir aussi bien pour du sillage de long, comme expliqué ici, mais on peut aussi très bien s'en servir pour tailler des assemblages comme un tenon ou les autres assemblages qui vont exister sur la période romaine, hein, donc du tenon, de la queue d'aronde, des mi-bois, il y a énormément d'assemblages qui existent. Euh, mais du coup, l'une des va c'est d'utiliser une scie, hein, tout simplement, et de venir euh, couper à la scie, donner un trait de scie, donc ici, puis après, pareil, venir fendre sur le côté, ou avec une autre scie, scier dans l'autre sens. Donc là, les scies, euh, on a... Il y a plein de modèles de scie qui, qui ont été retrouvés sur la période romaine. L'un des modèles très répandus, c'est la scie à cadre. Un cadre en bois. assemblé ici dans la règle non. Une lame de scie. Hop, avec ses petites dents. Et en haut, on a un système de cordes qui vient tourner en tension avec une barre qui vient se mettre en butée sur la barre du bas. De manière à mettre la lame en tension. Et ce qui permet rien du coup d'avoir une lame assez fine. Et c'est exactement le même principe qu'on a pour la scie hydraulique, euh, c'est-à-dire avec ces lames, nos mmh. trois lames, nos quatre lames, qui sont ouais. justement tendues par euh, la tension en haut. Alors théoriquement, c'était quelque chose qui tournait avec de la, du chambre, mais nous, on a mis euh, quelque chose de différent pour être sûr. Ouais. Mais c'est toujours ce même principe qui existe ça. depuis l'Antiquité. Euh. C'est ça. Donc lui, il existe de depuis l'Antiquité. C'est le système qu'on va retrouver au Moyen-Âge, qui va être utilisé bah, pareil hein, jusque dans les années 50 et même plus récemment encore dans les ateliers de charpente. Ça marche. Ce qui offre l'avantage de pouvoir en fait avoir une lame euh, très fine, vu qu'elle est sous tension. Ce qui fait qu'une lame, si on a une lame en métal qui n'a pas de cadre, si on pousse dessus, elle aura une tendance à se plier sur elle-même. Et donc on aura une perte d'efficacité ou des limites. Alors que ce système-là, vu que la lame est sous tension, ça permet d'avoir des lames très fines. Et donc d'avoir des coupes. Plus la lame va être fine quand on coupe du bois, euh, bon, moins on va retirer de matière. Plus ça sera donc rapide, moins ça sera fatigant. Donc c'est un jeu compromis entre ce qu'on veut. Par contre, plus la coupe sera fine, plus on a de chances que la lame se fasse pincer. Parce que du coup, dans une pièce de bois, si on vient donner un trait de scie ici, imaginons notre lame fait un millimètre, on vient euh, descendre d'un millimètre euh, avec une lame, une lame qui fait un millimètre, enfin fait en un millimètre. Si on a le moins de déplacement ou qu'on part un peu en biais, la lame va pincer, elle ne pourra plus fonctionner. Et le bois, il a aussi un phénomène quand on coupe, quand on, qu on fait du, du débit, du tronçonnage, le bois il a un phénomène d'expansion, il s'expande en longueur légèrement. On le coupe, les fibres et du coup il va bah, se retirer un peu, et donc il va venir pincer la scie. Et donc pour régler ce problème-là, il y a deux options. Soit si on fait une vue en coupe de la scie, on a une scie qui a une vue, on va dire en exagérant, triangulaire. Ce qui fait que l'endroit où elle coupe va être plus fine que le dos de la scie. C'est une solution. Soit on fait ce qu'on appelle mettre de la voie. C'est-à-dire que la lame de la scie, on vient tordre une dent d'un côté et une tordre une dent de l'autre. Voilà. De manière à ce que le trait de scie soit plus large que l'épaisseur de la lame de scie. Donc Pourquoi je vais autant en détail sur ce système-là Et C'est pour revenir sur la, la connaissance qu'avaient les Romains de leurs outils. C'est que le système ici, il est simple, il est efficace, c'est celui qu'on va retrouver sur la plupart des scies médiévales. Et qui, et alors que quand on revient sur les outils modernes, même une scie circulaire ou n'importe quelle scie moderne, ou une scie à ruban, sera avoyée de cette manière-là. Et les Romains, on a des textes qui nous parlent de comment avoyer sa scie et comment régler la voie sur sa scie. Donc c'est un système qu'ils connaissent et qu'ils utilisent et qu'ils exploitent. Et ils sont tout à fait conscients de ce fonctionnement et qu'ils savent déjà très, tout à fait régler. Et donc qui explique qu'ils ont, par exemple, le sciage de long pour faire les planches, ce que je disais tout à l'heure, qui... Lui n'est absolument pas développé au Moyen-Âge, de par le, donc, le prix de l'acier, mais aussi la complexité de l'utilisation de l'outil. Eux, c'est quelque chose qu'ils ont et qu'ils utilisent énormément le sillage. Mais je on pourra revenir dessus pour vous dire ces différents avantages un peu plus tard. Donc il y a la scie à cadre, et on a euh, après des scies plus comme une scie égoïne moderne, euh, qui ont des scies à onglets qu'on retrouve avec des petites dents, qui sont en général beaucoup plus fines. Hop, hop avec en général, du coup, genre, en général des poignées euh, qui sont dans, dans la longueur et rivetées. Sur une, sur une soie. Euh, donc ça, c'est deux modèles de scie qu'on va retrouver très souvent. Et le on, le modèle que je vais je ne vais pas le dessiner, mais je vais juste l'expliquer, euh, qui est le modèle donc, pour le sillage de long que j'expliquais tout à l'heure, avec une personne en haut une personne en dessous, qui est, donc, est ce système plus ou moins de mise en tension. Mais aussi, on a un... Bon, on quand même dessiner, ce sera plus simple. Mais on a un cadre en bois, avec notre lame au milieu. Donc là, la lame qui a les dents qui vient vers, exemple, vers vous, ou dans le tableau. Et cette lame, elles sont attachées à une bague, en haut, qui passe, et qu'on vient régler à la tension avec un système de coin, de manière à mettre la lame en tension. Et donc, on a la pièce de bois qui, elle, vient entre les deux bras du cadre, pour faire nos planches. Donc, c'est ces trois systèmes de scie, qui sont tout à fait connus par les Romains, et fortement exploités. Ça, ça va être justement des outils de, on va dire, de, de grosses œuvres, qui sont assez présents et utilisés. Euh, le, mais on a des outils un peu plus fins qui, eux, pour le coup, vont, sont en général euh, moins présents pour les travaux de charpente, mais plus pour tout ce qui est le petit travail, le travail de huisserie, donc de coffre, d'ameublement, de table, porte ou autre. Euh, donc, comme le rabot, je n'en ai pas ici avec moi, mais euh, c'est quelque chose pareil. Euh, donc, on a le rabot tout en bois, qui est un rabot, c'est un bloc en bois dans lequel on a notre fer. Donc, on a vu de côté, on a un bloc en fer, en bois avec une lame qui dépasse, qui est affûtée sur le bas, avec un coin devant qui vient la mettre. Et du coup, on vient en fait passer, et on a du coup, en réglant la profondeur de notre lame, on va pouvoir retirer des coups plus ou moins fins, afin de faire des surfaces très propres, où on peut imaginer justement calibrer potentiellement des rampes, voilà, parfaitement, des rabots, donc des rabots bois, il y en a plein ici, voilà, euh, qui vont permettre justement de régler la profondeur de coupe, et donc de faire, par exemple, on peut imaginer un calibrage très précis. Pourquoi pas pour des systèmes de glissière qui sont présents par exemple sur une baliste. C'est le genre d'outil qui peut être très pratique. Donc ces rabots bois, euh, par exemple, donc là comme on voit, ça c'est les rabots. Vos, vos grands-parents, vos parents, même les ont sûrement eu dans, dans leurs ateliers ou vu partout. Euh, c'est un système qui marche, qui est vu comme le monde. Euh, et là, bah, tiens, hop, justement ici, là, on a un rabot métallique, au de l'ère industrielle. Euh, et bien bah, les Romains, c'est ça qu'ils ont. Pas tous, mais ils ont du rabot métallique. Parce que là, le, le, le, un rabot bois, ben voilà. on a est... un autre outil, mais vous le verrez quand je vais vous le faire passer, euh, à force de, de passer, on, on s'en sert en le poussant sur les pièces de bois, la semelle de notre rabot ici va s'user et se déformer. Et donc il faut régulièrement refaire le bâti du rabot ou venir refaire des, des patchs en dessous une fois qu'il se creuse. Alors qu'un rabot en métal n'aura pas ce souci là. Et les Romains, dans tout leur luxe d'outils euh, et de démocratisation de, de métal qu'ils ont par rapport à d'autres périodes, ils ont des rabots avec des semelles en métal donc sur lequel si c'est donc on a le même principe qu'un rabot en bois, mais sur lequel on a une bande de métal qui passe en dessous, qui revient comme ça, voilà. et qui va être riftée de chaque côté, de manière à ce que le, la table du rabot ne se déforme pas à l'utilisation. Euh, donc Il y en a un qui a été retrouvé par exemple dans la, dans la Somme il y a quelques années, que j'avais pu voir. Euh, moi, mon premier réflexe, c'est un objet de luxe. Euh, c'est anecdotique. A, bah, il se trouve qu'en fait, on en a quand même retrouvé plusieurs dizaines de rabots de ce style-là, à la période romaine, donc pour qu'on les retrouve, c'est que c'est quand même pas tant que ça un luxe. Euh, certains vont avoir des poignées intégrées et même certains vont être donc semelles métal avec un corps au lieu d'avoir un bâti en bois, un bâti en ivoire, rifté. Donc euh, ça montre bien l'entretien le, voilà, le, le, qu'on met aux outils et le, la, la fortune d'un artisan romain, qui sont sûrement plutôt assez qualifiés. Euh, donc justement dans d'autres outils qu'on peut avoir, donc ici c'est une vaste ringue, donc c'est plus ou moins le même principe qu'un rabot, on a un fer qu'on vient régler, un écartement par rapport à un bâti en bois et qui va nous permettre de retirer un copeau d'une certaine épaisseur. Donc, donc de faire des copeaux très fins si on veut. Et donc là, comme vous, vous pouvez le voir, à la base, c'est un bâti que j'ai refait il y, a, il y a quoi, un an. À la base, il était droit. Et Donc là, on peut voir, il y a un creux qui se fait à l'usure à, à force de friction. Donc ça, pareil, c'est le genre d'outils qui vont pouvoir être très pratiques. Par exemple, donc les Romains, ils font du tour, font du, du tour à bois. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on connaît. Alors on n'a pas retrouvé de tour à bois romain à proprement parler. On n'a pas, à ma connaissance, on n'a aucune euh, source certaine d'image de tour romain. On a deux trois bas-reliefs où on soupçonne que ce sont des tours. Par contre, on retrouve énormément d'objets tournés. Donc euh, en conclusion, on est sûr que le tour à bois est utilisé. Et donc bah, typiquement une vaste ring pour revenir. Même métal. Oui, même métal. Donc voilà. Et peut-être à pierre. Je suis sur une pierre. Pour tourner de la pierre, j'ai l'impression de voir un pas de vis en pierre chez les Romains sur une colonne. Donc, euh, c'est des fous ces Romains, mais vraiment. Euh, donc voilà, ouais, on peut imaginer, typiquement, avec une vaste tringue, venir refaire, recalibrer ou raffiner des, des pièces qui peuvent être tournées. Dans les, dans les autres points qu'on a, donc là, il me reste euh, un seul outil à, à montrer. Donc c'est cet outil-là. C'est un départoir. Donc c'est un outil qui sert à fendre. Euh, donc c'est un outil qui est, euh, on en a pas retrouvé en fouille. Moi, j'ai réussi à dégoter en, en parlant une image d'une tombe d'un artisan romain. Donc il y a un moitié cassé où il y a quelque chose, pour moi c'est ça, et toutes les personnes à qui je l'ai montré, artisans, pour vous, qu'est-ce qu'il y a sur cette tombe Tout le monde a dit c'est un départoir, donc on est assez dans la vie que c'est un aussi qu'ils avaient. Et surtout, on sait que les, les romains faisaient euh, ce qu'on appelle des tavaillons, des bardeaux, donc c'est-à-dire des tuiles en bois fendues. Euh, et ça, on en a retrouvé dans des bâtiments, on a retrouvé des piles de tavaillons fendus. Donc on peut assez bien... On sait mieux qu'ils ont un outil similaire. Donc cet outil-là, le principe, c'est on a notre bûche, on vient le poser dessus et à l'aide d'un maillet en bois, on vient taper et on fend. Ce qui va nous permettre justement de faire un débit de bois fendu au lieu de faire un débit scié si on veut faire des planches fendues. C'est comme un coin, mais là au coin, il va être assez court et donc on n'arrivera pas à. C'est plutôt de faire une planche, en idée. Si tu veux faire une grande surface plate avec ton coin, vu que tu vas forcer que ici, il y a des chances que là les fibres du bois chassent et n'est pas une fente propre. Alors que là, on peut venir recouvrir plus de matière.